Bonjour mes bruits belles amies, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions de la Vierge pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Voici les événements euh, ou bien les, les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, euh, Mercure. Votre gouverneur sera dans votre huitième maison jusqu'au 27 avril. La huitième maison, c'est le bélier. Donc, il sera dans cette maison jusqu'au 27 avril. Mercure, dans cette maison, va stimuler votre curiosité à découvrir l'ambigu, à découvrir les secrets, les lieux cachés. Vous auriez tendance à investiguer plutôt que poser des questions ordinaires. Ces énergies favorisent les professions des enquêteurs et le journalisme. Elles favorisent aussi les études, les enquêtes, les recherches, de toutes sortes de recherches et les, investig les investigations en profondeur. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, votre cinquième maison.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 Mercure, votre gouverneur, est dans une énergie active, dynamique, mais aussi impulsive et assertive. Alors, au niveau de vos tâches, vous serez le maître des accomplissements. Vous pourriez avoir tendance, par contre, à vous épuiser trop. C'est pour cela que vous devez écouter bien les besoins de votre corps. Votre générosité et votre bonne volonté à servir et répondre aux besoins des autres pourraient vous faire emporter et finir par négliger vos besoins à vous-même. Pour pouvoir, pour pouvoir servir les autres, il faut être soi-même en bonne santé, en bonne forme. Si on tombe malade, on pourrait servir personne. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, votre septième maison. Mais vous pourriez, euh, vous pourriez durant cette période avoir tendance à réagir impulsivement dans des situations où vous pourriez avoir mal compris ou mal interprété un message. Dans des situations qui pourraient ne pas même valoir la peine de vous. Euh, Énervé là-dessus. Alors modérez la cadence s'il vous plaît. Je vous rappelle aussi que Mercure, votre gouverneur, est, une, est dans une énergie impulsive. Donc il faut vraiment euh, contrôler votre impulsivité dans les réactions, surtout au niveau de la parole. vous pourrez risquer de ruiner une relation qui pourrait vous être chère. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Vierge. Euh, je vous embrasse tous, je vous aime beaucoup, je vous souhaite des joyeuses fêtes aussi, et euh, à la prochaine